arrivé j'essaie d'arriver. Reste en mouvement, reste, non, en, nouveau, reste pas en mouvement. Reste en mouvement, on va la gueule. Bah, y a un char qui arrive. C'est ça, bon, on va rentrer dans le bâtiment. Ouais, allons tous camper, ça va être trop fun. Bah, c'est pas pour camper, mec, c'est juste ça à... que le char il Voilà cool. à quoi se résume BF4. Si des une autre solution pour éviter les chars de chaque côté, non mais non, pas... mais suis pas contre toi que je le Gunner. C'est juste que ce jeu est à chier. Oh, le char est toujours là, tu peux rien faire Ouais, a... char... il y a un char qui arrive sur la place Il y a des mecs dans notre bâtiment Sur le toit de notre bâtiment L'autre char est... Oh putain Putain, pourquoi j'ai joué comme ça Tu mors comment là pourquoi... Je sais pas, le char euh, à droite en vrai, il peut camper le pont, hein, donc il avance pas, c'est pas grave. J'ai un ping bas, mais j'ai l'impression de laguer. Bah, moi aussi, j'ai du rollback. C'est sans ça, squad, non Moi j'ai eu. J'ai tiré deux fois dedans. Okay. Il va se décaler ou pas le type là Ouais, j'ai pas battu avec tout ça là Putain mais c'est quoi ce jeu de merde J'ai mis je sais pas quoi, une balle de de d'escalette de dans la gueule le petit non. Non faut pas faire. C'était pas un c'était juste dans le haut du corps. Putain Je suis arrivé dans ton quel là. Pourquoi je peux pas spot les trucs bordel Mais moi aussi genre je, je galère, euh, arrête d'être là. Ouh putain T'as 3-2, je mais. suis 0-0, mec. Ah, le char à droite, il a avancé. Oh, quel Je J'vais lui faire un câlin. De toute façon s'ils restent là sur leur position mais qu'on gagne. On, On tient, tient le bâtiment c'est bon. Là. sur ma gueule oh. Il y a un autre Par l'escalier où je suis là Je suis mort Mais what le cher qui me fait d'être sur l'abri Hein Mais Là y'a un mec qui est rentré tranquille au Ah ils vont nous prendre le point à force là Pas. Attention On vient de perdre l'objectif Delta Heureusement qu'il y a la valise sur le point Il y, baisons, hein. il y a des piétons. Je sais qu'il y a des piétons. T'as c'est toujours en un... vie Ils sont tous en dessous de moi là. gaffe, bon il, il y en a resté. Non Non. Il n'y a que le char Il n'y a que, le char. A que le, char. le char. je suis très bien dessus c'est C4, mais... Oh, Putain, il y a un mec qui est sorti du char. You're out of the scaly, mech, or what? You're out of the other side, MX4. Sur toi, laisse-les monter, laisse-les monter. Bien joué. Merci, c'était très bien. Ah, toi Non, y'a plus personne. Mais t'es mûr, une fils de pute. J'suis mort, sniper. Où ça Euh, sur un bloc en béton qui fait le canal là. Ok A droite du camion et Terne. verra À droite du camion s'éternes de toi fais gaffe Mets toi couvert là Mets toi couvert Mets toi couvert je peux pas spawner sur toi putain mais quel con Mais il y a ma valise, mec Ouais mais putain t'es mort pour rien là Il y a ma balise mais quitte Je prends des balles on se monte sur la balise mec Putain Il le char qui campe la balise Bah je vais la poser ailleurs. Tu vois la lunette là bas pas Toucher quoi, t'es sérieux là? J'ai 28% de vie, je peux pas, même pas décaler. J'ai l'autre, putain. Tu vois, mon das il reste en vie, lui si je meurs. C'est bien mon das qui ouais, est là-bas. La magie de BF, 4 c'est que tu peux mettre quand même des headshots avec un point rouge à 100 mètres à 200 mètres. Non, je tire au SKS, le mais j'ai plus de temps, à la Char, Allez Tiens un air volanté tu restes là reste bien dans le bâtiment. <rire> je crois qu'il y a un, est bon, un à l'ouest Il y a un mec qui shot, un mec, Il courait comme ça. Putain. Il est mort Cut Fumier. fumé J'ai sauté par le côté, je l'ai que de côté. Hein. Oui, sur et tu nous peux nous Mais comment ça se fait que sur... Putain on est des brels à ce se... qu'on veut jouer en quart d'hôpital niveau de sport Tu peux m'expliquer ça Est-ce qu'on fait des shooters à distance Non tu fais shooter en distance j'ai un SKS je... je suis pas là pour ça moi putain y a Il un... a eu non, hein, putain, y eu Non putain y'a Magnum fais gaffe Gold Magnum Près de notre ah, ouais. pont à gauche là, tu l'as vu ou pas où on était Non, euh, au, là, au pont à gauche. As les... Quand tu te mets face au sniper KV, il est au pont à gauche. Y'a un mec. C'est votre position actuelle. Sniper ennemi Je viens de le voir. Viens oh, je... moi, il s'est monté. Ouais, mais voilà, t'avais remis ta balise Ouais. Je crois qu'elle est morte aussi. Mais... Ou alors il l'a même. Faut se poser sur le point. J'ai vu le point valise, rouge depuis tout à l'heure, mais. Je peux spawner nulle part là. T'es mort Ouais, euh, je suis mort, il campe pas dans une balise, mais je suis mort. J'ai ai tué un tuer, moi. Oh, le seul qui est tué. Y'a un couché, hein. Il y a 10% Ça. Il est couché au fond au niveau escalier. Je te suis tout de suite Attention, attention l'objectif Alpha est à nous Mon à la recherche C'est ma gueule, putain de 2 Trop tard Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire Mais pourquoi je suis premier de l'équipe là Je crois que c'est toi qui t'es premier Bah 13-6 Tu passes premier